Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie, bienvenue à ma chaîne et aujourd'hui, nous allons parler organisation de la cuisine. Comment organiser sa cuisine, la ranger pour qu'elle soit toujours plus ou moins clean Oui, c'est possible. Euh, alors, je tire beaucoup d'astuces d'un livre que je vais mettre là en photo parce que j'ai oublié le titre. Voilà, euh, ça aide beaucoup pour tout ce qui est rangement organisation j'aime bien ce livre et aussi comme ça vous voyez un peu ce que c'est une cuisine avec deux enfants et on essaye de réduire nos déchets il y en a encore mais voilà sans plus tarder commençons alors tout d'abord il est important de commencer par diviser en trois sa cuisine vous allez avoir besoin d'une aire pour tout ce qui est stockage de nourriture une aire pour tout ce qui est préparation de la nourriture et des plats et une troisième aire pour tout ce qui est euh, service donc ça va être assiettes euh, verres couverts etc etc je vous montre comment ça se passe chez nous alors tout d'abord l'astuce pour aussi avoir une cuisine plus ou moins rangée même si elle n'est pas parfaite c'est d'essayer d'épurer au maximum tout ce qui est comptoir laisser le moins possible de d'appareils et de choses qui traînent nous on aime bien mettre des plantes pour que ça fasse pas trop vide non plus et voilà donc là j'ai reçu un bouquet de monsieur marguerite donc de mon homme mais c'est de la société monsieur marguerite ils font des abonnements c'est des box de fleurs je vous en parle sur instagram n'hésitez pas à me suivre donc première chose comment on stocke la nourriture alors niveau frigo niveau organisation frigo en gros ça va être assez simple en haut, on met tout ce qui est sauce compote, euh, gros pot, en gros bocaux on va dire. L'étage juste en dessous, c'est tout ce qui est produit laitier. Alors ça peut être le lait de vache, les, les sortes de, de demi-danettes là, ou tout ce qui est euh, soja, amandes, etc. Ce là du dessous, c'est tout ce qui est snacks, on va dire, et reste. Donc la petite panette que vous voyez, c'est pour les chocolats et les compotes qu'on met dans des trucs qui sont lavables, c'est les petits squeezis. On met les fruits en général et puis les, euh, les restes sauf si c'est un peu trop grand et donc les restes on les met sur le truc à légumes mon frigo est assez vide en ce moment parce qu'on part dans deux jours pour la belgique pour quatre jours donc du coup voilà et en bas alors c'est là qu'il y a un peu de plastique euh, hop, en bas on a tout ce qui est périé et après ben, les choses on achète euh, par exemple les escalopes de soja, euh, on aime bien encore les tortas, même si j'apprends à les faire. Mais j'avoue que euh, faudrait que je les fasse plus souvent. Et les pâtes feuilletées sans lait. Voilà, voilà. Et ensuite, bah, tout ce qui est boisson et euh, condiments et pour les toasts. Voilà, voilà. Donc même quand il est plein, euh, le frigo, c'est son organisation. Euh, je fais des courses deux fois par semaine, des petites courses petite, moyenne, on va dire, euh, parce que je me déplace en poussette. Et donc, euh, euh, voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir des, des réserves plus ou moins euh, euh, qui ne débordent pas de partout et bien organisées. Ensuite, bah justement, parlons réserve. Tout en haut, c'est tout ce que nous avons pour euh, faire des pâtisseries. Donc, il y a la farine, il y a le sucre, il y a le sucre glace, il y a la vanille, il y a les... tout ce qui est levure et aussi en extra les vitamines pour ma, ma fille. Je les mets tout en haut parce qu'elle croit que c'est des bonbons. Tout va bien. Et il y a mon mixeur qui ne rentre nulle part ailleurs. Je vous montrerai après où je range les choses, les, les... les petits robots. Ici, c'est tout ce qui est étage, bah, conserve et ça c'est de la chapelure en gros ces trois là vont ensemble c'est quand je fais mes burgers végétariens j'ai besoin d'haricots rouges de concentré de tomates et de chapelure ça c'est un cadeau qu'on doit donner c'est des chocolats <rire> ensuite ici c'est l'étage petit déjeuner thé ou snacks alors oui on a encore des, des petits emballés surtout quand on part ben bah, là on se prépare justement pour un, un bon trajet en voiture, ce qu'on va jusqu'en Belgique, donc du sud de la France à en Belgique. Donc forcément, euh, on aime bien un peu prendre des trucs que les enfants connaissent, voilà. Et comme mon homme est euh, intolérant au lactose, il aime beaucoup les madeleines. On a trouvé des madeleines sans lactose. Malheureusement, ça vient en plastique. Et moi perso, je suis plutôt pas mal en pâtisserie, mais j'arrive pas à faire les madeleines comme il faut. Elles sont toujours ou trop cuites, ou trop sèches, ou elles collent au moule j'arrive pas et les quatre-quarts il en a marre ensuite en bas c'est tout ce qui est euh, féculent on va dire en plus de apéro on mange encore des chips on prend juste les emballages qui sont 99, 98% recyclables en gros il y a juste l'opercule qui est caché qu'il faut jeter tout le reste ça se recycle euh, oui on aime bien les chips euh, voilà <rire> que vous dire d'autre Ensuite, en bas, c'est tout ce qui est réserve de boissons ou alcool. Et là, on met aussi, ben, c'est un petit plus, c'est les, les bocaux justement qui, que j'utilise dans tout ce, ce meubles et les gourdes pour quand nous partons. Ça, c'était stockage de la nourriture. Maintenant, il y a organisation, rangement, on va dire pour tout ce qui est préparation de la nourriture. Alors, je ne vous ai pas montré celui-là, c'est en gros tous nos petits euh, mixeurs euh, gaufriers, on, on fait pas mal de gaufres, et euh, pour faire la mousse au chocolat, évidemment, <rire> et c'est tout à ce niveau-là, bon, on a micro-ondes et four, et ensuite, surtout, attendez, je change le sens de la caméra, ensuite, on a été logique, pour préparer la nourriture, ben on met tout ce qu'il faut pour préparer la nourriture sous les plaques ou à proximité du frigo et du four. Ça, c'est une des astuces du livre aussi. Donc, vous allez retrouver en premier plan tout ce qui est couteau, euh, oui, éplucheur, euh, louche, etc. Il y a aussi des spatules qui sont en train de se faire laver. Et donc, voilà. Ensuite, vous aurez tout ce qui est poêle et casserole, euh, et manique pour le four et couvercle. Alors, oui, nous devons changer notre, notre batterie de, de cuisine. On cherche des, des batteries en inox 18-10. Mais en attendant, on fait encore avec cela tant qu'on ne trouve pas ce qu'on veut. Et après, une fois que la nourriture, après bon, il y a aussi les plats pour les fours. Et on met ici aussi en mode colmarie, donc tout en vertical, tout ce qui sert à stocker après au frigo. Donc, il y a les bocaux et les Tupperware. Euh, maximum en verre et puis on a encore quelques rescapés en plastique euh, ben voilà <rire> j'ai oublié de parler de l'épicier donc on a toutes les huiles ça il faut que je l'utilise encore une fois euh, J'achète quand j'ai vraiment la flemme de faire des sablés j'achète une pâte sablée sans lait et euh, je la découpe et du coup ça fait vite des sablés. malheureusement ça vient avec un petit plastique, pas plastique mais un papier sulfurisé J'utilise une fois et après je, je l'utilise une deuxième fois de l'autre côté. On optimise. Et par ici, les épices. Donc d'un côté, c'est tout ce qui est herbes, fines herbes, on va dire, et sel. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est épices, réelles épices. Donc vous avez du curry, euh, vous avez du curcuma, euh, couscous, euh, bon là, il y a du poivre. Et euh, mexicaine. Les bouillons, oh, ça c'est un reste d'huile qu'il faut que j'utilise, j'avais mis trop d'huile, l'huile de coco de cuisine comme vous savez, et nos fameux cure-dents, hein. on ne sait pas où les mettre ailleurs mais c'est pas grave. <rire> et aussi les sirops, on aime beaucoup boire du sirop à la maison. Donc comme ça on a tout ce qui est stockage de nourriture et comment préparer la nourriture à portée de main. C'est vraiment très important de diviser votre cuisine comme ça en trois choses et penser à la proximité. Euh, donc du frigo ou de la réserve de cuisine avec vos plaques euh, ça vous évite les allers-retours ensuite ben nous on a un plan de travail je vous montre je tourne la caméra donc on a un plan de travail que voilà voilà donc c'est notre table aussi donc euh, soit je découpe les légumes là mais en général c'est plutôt là j'aime bien pouvoir voir les enfants jouer ou regarder la télé ou quoi être là c'est pour ça que j'aime bien les les cuisines ouvertes euh, parce que j'aime bien prendre le temps de cuisiner mais j'aime bien ne pas m'isoler trop des autres non plus donc sur ce plan de travail bon on n'avez pas tout le temps les fleurs hein, forcément il euh, y a mon aloe vera orchidée menthe qui peut être utile que j'utilise pas mal et ici les fruits c'est le plateau à fruits et complément alimentaire et mon homme aime toujours bien avoir un paquet de mouchoirs en papier et ce, ce bocal, c'est pour les piles et tous les petits trucs qu'on trouve là, euh, il est censé être sur le bureau. Et ben il se finit toujours là. Ne me demandez pas pourquoi, il finit toujours par être par là. En gros, ici, donc tout près de, de la TAD, on va trouver tout ce qui est pour le service. Donc, les couverts, ou pour euh, déboucher les bouteilles, etc. On a nos serviettes en tissu, enfin le plateau aussi. On a tous des rescapés de, en, enfin de serviettes en papier qu'on utilise beaucoup pour les DIY. Voilà, il faut bien les finir. Hein. Euh, les coquetiers, etc. Bon, ils ne pas beaucoup, mais euh, parfois, euh, quand on prend des shots de, de gelée royale, j'aime bien les servir là-dedans quand se fait des cures. Bref, ensuite, ceux du bas, c'est tout ce qui est verre, verre à vin, verre à champagne, euh, mug pour le smoothie et tasses. On a beaucoup de tasses, je sais. <rire> Et en bas, c'est tout ce qui est assiettes. Donc petite assiette, grande assiette creuse, bol, euh, encore des bols. Ça c'est les assiettes pour les petits. On a quelques bavoirs. On va bientôt les enlever, parce qu'on les utilise plus. Les gourdes euh, pour la fameuse compote qu'on remplit. Donc euh, je ne sais pas si je vous ai montré. On utilise. On utilise les gros pots de compote, et du coup on recharge, voilà, voilà, <rire> du coup on a les petites gourdes, euh, on a les gourdes, les thermos aussi euh, pour les enfants, même si on n'utilise pas trop cela, là mais bon on les a reçus et ils aiment bien jouer avec, et aussi on a pour eux ben, les, les biberons ici, euh, j'ai oublié de parler donc d'ici, ce plan-là, donc c'est tout ce qui est préparation de la, de la nourriture, donc on retrouve nos planches à découper ici, la petite pince pour sortir les trucs du grippin. Euh, c'est une pince à cornichons à la base mais on aime bien prendre pour les, les, les, les, sortir les trucs du grippin. Euh, même pour les pâtes parfois c'est pratique, les spaghettis, donc voilà voilà, et on stocke nos œufs en dehors du frigo, comme il faut, n'est-ce pas donc voilà voilà déjà ça donc vous avez vu la partie stockage des aliments préparation des aliments et services et euh, même si c'est pas parfait c'est plus ou moins rangé on a aussi notre petite astuce le fameux sous l'évier wow. oh, c'est pas super aménagé mais ça fonctionne on a le sac pour le recyclable ma préparation DIY pour le lave-vaisselle, bien que je vais faire des améliorations parce que on trouve qu'il faut rincer avant de mettre dans le lave-vaisselle et ça, je trouve ça contre-productif. Donc, il faut que je travaille ça. Le petit pot à compost et ici, c'est tout ce qui est. J'ai fait mon liquide-vaisselle, il a durci. <rire> mais euh, donc voici le liquide-vaisselle maintenant que je fais, et bien dans un petit flacon on pompe. Euh, je peux vous mettre où je l'ai trouvé je le mets là en bas tout comme euh, ça c'est mon nettoyant que j'utilise tous les jours euh, après le repas et tout c'est de l'eau et du vinaigre euh, et pareil euh, ça c'est bien pratique le pipit. voilà voilà ça permet d'avoir les, les <rire> tout un peu brillant alors que vous passez juste un coup vite fait et ça c'est le fameux goupillon pour les pour les biberons il commence à être un peu cracra, ne vous inquiétez pas on a une recharge qui arrive, euh, moi j'aime bien parce qu'il n'est pas en plastique, c'est du métal, et ça c'est euh, des fibres de coco, et ça je ne sais plus ce que c'est, c'est du coton, bon voilà. Et euh, donc ici on a les lavettes, les, les essuie-tout, enfin pas les essuie-tout, les, les, les, les torchons, et bah puis les, les sacs poubelles, on en utilise encore, hein. et moi j'utilise beaucoup, euh, J'utilise beaucoup les petites éponges à métal comme ça. Métallique, c'est pas mal. Bon, du coup, j'avais acheté un paquet de 3, euh, j'en suis à ma première évidemment. Donc voilà, c'est pas c'est pas le bordel, mais c'est pas organisé en mode super compliqué, il y a juste un bac et le sac à, à recyclable et voilà. Et aussi niveau poubelle, ben, on a la poubelle. Les verres, ben en fait, on a une bande de verre juste à côté de l'école, donc tous les jours ou tous les deux jours. Si on a du verre, je, la jette, je jette vite, donc on n'a pas de stockage de verre, on le met à côté des biberons ou dans la poussette directement. Et euh, le papier, j'aimerais bien séparer papier et métal, mais pour l'instant, on met tout dans le recyclable. Euh, C'est con parce qu'il y a une bande de papier juste à côté du verre, mais pour une raison ou pour une autre, on n'a pas encore ce déclic de séparer le papier. Du recyclable, vous voyez ce que je veux dire Je sais, c'est très nul. On va travailler là-dessus. Donc voilà, euh, j'ai envie de vous dire, le principal, c'est d'épurer un maximum, de trouver une place pour chaque chose dans vos placards, de minimiser énormément. Vous allez remarquer, on n'a pas énormément de choses. Il y a encore des choses en extra, genre les coquetiers. Mais on utilise quand même tout. Il n'y a pas un truc, on ne sait pas ce que c'est. Le seul coin « bazar », entre guillemets, c'est tout en haut, là. En fait, c'est un gros mug de champagne. On a le, le truc pour ouvrir le champagne. Et en fait, ça, c'est des grilles pour le four, genre la rôtisseur, le rôtisseur. Et des trucs, euh, ça c'est pour le frigo, en extra. Et ça, c'est des, des glaçons. Donc c'est le seul coin un peu bazar. Mais le, la rôtissoire, on l'utilise. On l'a utilisé une fois, mais on l'utilise. Donc on va pas le cacher, je ne sais où. On n'a pas de grenier, on n'a pas de garage. C'est là, notre coin bizarre. Et le seul endroit que je ne vous ai pas montré, on a réussi, à force de désencombrer la, la cuisine et de, de vraiment bien tout organiser et ranger, tout, on a réussi à dégager un espace pour les enfants. Parce qu'ils aiment bien, comme je, je cuisine dans la salle où tout le monde est, ils aiment bien quand je commence à cuisiner, cuisiner à leur façon. Donc soit ils m'aident, ma grande elle m'aide. Soit mon petit, ben, il sort ses petits ingrédients, là, ses, petits, ses petits bols, sa petite poêle qu'il a récupérée de notre service. Euh, il nous fait des muffins, tiens, euh, au coquillage, ok Et il joue. Il prend une spatule, il me pique une spatule en bois en général, et il s'amuse. Et, euh, et du coup, il joue partout là par terre, là. Et après, on range tout. Mais du coup, ça les occupe. Euh, ça les habitue quand même à ce processus de faire la cuisine et de ranger après. Moi, j'aime beaucoup et euh, donc on n'est pas 100% montessori mais on aime bien donner accès aux choses à la cuisine etc quand on prépare la table c'est ma fille de trois ans et demi qui prépare la table euh, mon fils commence à aider pour lui aussi et euh, voilà c'est un truc pour, important pour nous aussi c'est pour, pour cette raison que tout ce qui est couteau vous avez remarqué les couteaux sont dans les tiroirs du haut et on les a, on les éduque euh, ma, ma fille le sait que les couteaux ça coupe tout comme les briquets ça brûle on leur montre on leur a on leur a bien expliqué euh, ma fille maintenant commence à demander à utiliser couteau mais en à notre présence donc elle commence à s'habituer et mon fils bon euh, il a un an et demi donc euh... <rire> mais euh, voilà on essaye de leur rendre les choses accessibles on leur interdit pas accès à la maison On dit pas non tout le temps euh, mais on les éduque aux possibles dangers que tel ou tel outil peut utiliser, enfin peut euh, produire. Donc si elle se retrouve avec un briquet, elle sait comment ça fonctionne. Elle n'arrive pas encore, mais elle sait comment ça fonctionne. Mais elle sait surtout que ça va dégager du feu et que ça brûle. <rire> Donc voilà. Euh, je ne sais pas. Là, je m'éparpille du coup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile. Je ne sais pas si ça vous intéresse, un petit euh, nettoyage de la cuisine en vidéo. Euh, voilà. <rire> Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Euh, j'ai l'impression que j'étais assez brouillon, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Euh, voilà, Pour moi, le principal, c'est de libérer un max tout ce qui est espace euh, visible, on va dire. Bon, moi j'ai beaucoup de plantes, ok. Euh, libérer un max tout ce qui est espace visible pour que ce soit facile à nettoyer. Euh, après, donner un coup après chaque repas ou à chaque préparation. Diviser votre cuisine en trois zones. Préparation de la nourriture, stockage de la nourriture et service et Trouver une place pour chaque chose en sachant qu'il faut minimiser pas mal pour que tout trouve une place dans les meubles et s'il vous manque des places nous on a encore de la place par exemple pour des étagères ou des meubles des, des, des je sais pas comment expliquer <rire> des, des meubles hauts mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour euh, suivre les prochaines. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez un nettoyage de la cuisine, genre hot, etc. Je peux vous faire une vidéo spéciale, euh, édition cuisine. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Ciao, ciao